Bonjour les ambitieux du web, j'espère que vous allez bien. Alors là on est avec une machine qui fait du bruit. On est à Béziers et euh, on va se tourner pour être face à la lumière. Ce sera mieux. Voilà. Hop là C'est magique. Se... Alors, on, est, on est beaucoup plus bronzé. Enfin lui il est beaucoup plus bronzé que moi. Euh, je voulais vous parler d'un sujet qui vous touche énormément. C'est l'isolement. Aujourd'hui, il y a Olivier qui est là. Olivier c'est quelqu'un que j'aime énormément. Alors, il est Bonjour. beau, oui. Il a des yeux lagons, oui. Il est bronzé. Il est bronzé, oui. Il est musclé, non. oui. <rire> Mais en fait, Olivier, on s'est connu par Internet, grâce à Internet, par rapport à son activité professionnelle. Enfin, euh, une de ses activités professionnelles. Une de ses activités, ouais. Je vais te laisser te présenter si tu veux. Ben voilà, donc euh, je suis Olivier. Comme elle le dit, donc je suis ça. Olivier de l'île de la Réunion. Euh, avec Izzy, on se connaît à peu près de. 4 ans, on a calculé. Ouais, voilà, 3 ans, 4 ans. On, à la fin, on ne sait plus. Ça. On ne compte plus. Et, et aujourd'hui, voilà, ça a été un, un vœu, je dirais, de, de venir lui dire bonjour. Voilà, donc il a fait un parcours de La Réunion jusqu'à Paris. Il avait d'autres rendez-vous. Et de Paris, il est descendu sur Béziers. Il a passé deux jours à la maison. Euh, il repart tout à l'heure. Et. Je sais que souvent, on est, je vous parle souvent de la nuit sombre de l'âme, ce moment où on est seul, ce moment où on se dit « oui, mais dans ma vie, il n'y a personne ». Mais on s'en fout parce que vous parlez français et le français, c'est énorme. Vous allez pouvoir rencontrer des gens dans le monde entier. Olivier fait partie de ma formation GMCV. Oui. Donc, votre marque, c'est vous. Euh, on est amis aujourd'hui, oui. on s'appelle souvent, régulièrement, Voilà. on s'aide, on s'aide, tout à fait, on soutient. Voilà. Parce que l'entrepreneuriat, ben, c'est vrai qu'il y a des hauts, il y a des bas. Il y a souvent des très hauts, et puis c'est bien de les partager avec des gens qui comprennent. Puis il y a les bas, il faut, faut en parler aussi, les bas, il ne faut moi, pas, suis... pas les laisser de côté. Tu as été là quand j'ai eu mon cancer. Ouais. Enfin euh, voilà, et il faut arrêter de se fixer cette espèce de limite, de se dire oui, mais en fait... Euh, Laissez tomber de travailler avec des gens à côté de vous. On est en francophonie mondiale, il y a Internet. Aujourd'hui, la pandémie a servi à une chose, développer votre activité en ligne et permettre aux gens de découvrir comment développer leur activité en ligne. Les gens, aujourd'hui, cherchent des réponses en ligne. Donc, vous vous devez de développer votre activité en ligne pour enfin gagner une très belle vie. Une belle vie. La preuve, regardez. Et puis, t'es venu en première classe. Hein. Et je suis venu en première classe, j'en <rire> et on m'a sorti il y a quelques jours. Pour vous, Olivier, la vie est simple. Oui. Oui, ma vie est simple, parce que je me mets pas de bâton dans les roues, tout simplement. Et j'ai la vie que je souhaite, tout simplement. Et il est en train de lancer un projet de fou. Alors, je vais vous en parler, je vais vous en saouler. Je t'autorise. <rire> merci, merci, tu es très généreux. Ben, es, il faut, faut le dire. Ça a été la première à le savoir parce qu'elle m'a aidé à prendre le nom de nom de domaine, nom de domaine donc de cette société aussi parce société, que c'est le nom oui. de la société. Mmh. Et il y a un an il... maintenant. Il y a un an parce que j'ai regardé d'ailleurs. Ouais. Euh... <rire> tu avais le renouvellement. J'ai eu le renouvellement euh, un an déjà et voilà. Easy c'est l'avantage c'est qu'on peut compter sur elle pour euh, ses idées et c'est surtout que voilà c'est ma confidente c'est ma belle mmh. confidente euh, éloignée à distance mais surtout ma confidente professionnelle parce que voilà, le côté amical, ça reste privé, mais au niveau professionnel, elle a, elle a des idées et on, on est sur la même longueur d'onde. Et puis des fois, tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu me parlais d'autres entreprises, je t'ai donné mon avis sur la plutôt Sazu, et c'est toujours, toujours dans la bienveillance et sans rien attendre en retour. Ça, c'est quelque chose euh, qui est vraiment important. Par contre, voilà, je voulais juste vous passer ce message aujourd'hui. Euh, voyez plus grand. Et si autour de vous, vous en parlez de personnes toxiques parce que ça en a connu oh oui, oh oui. Euh, Moi, j'en ai eu aussi, et il a fallu faire des gros tri. Et souvent, on reste avec ces gens-là parce que ben, on se dit ben, si je les ai pas, ben, j'aurai personne. Oui, mais peut-être que dans la francophonie mondiale, vous allez pouvoir rencontrer les personnes qui vont être lasse sur vous. Bon, il y a plein de gens qui me disent mais l'amitié homme-femme, ça n'existe pas. <rire> si si. Mais on en est la preuve. Et justement, c'est arrêtez de vous mettre des limites, hein. arrêtez de. Faites le vide. Et vous allez voir que l'univers va remplir ce vide en vous permettant de rencontrer des personnes qui vont vous aider à passer au-dessus. L'objectif que je me suis fixé cette année, je l'ai dit à très peu de personnes. Je l'ai dit à Olivier et il m'a dit « Ok, on y va !» Et si je le dirais à n'importe quelle personne qui se trouve là actuellement sur cette place, il me dirait « Mais t'es malade !» Malade non, tu choc, voilà. Oui mais on a, on a tous notre <rire> grande folie, on l'a tous, on l'a tous, elle vous parlera de mon projet, c'est mm. un, un projet qui Énorme. ça fait 5 ans que ça, ça tourne dans ma tête, mm. euh, j'ai une amie euh, à qui j'en ai parlé aussi à La Réunion qui m'a dit je te suis dans ce projet, yes. j'ai ma compagne qui me suit sur ce projet là, yes. Et, et oui. <rire> et, et je me suis, excusez-moi je vais être un peu dur, je ouais. me suis enlevé les doigts d'où je pense parce que j'ai envie d'avancer, et aujourd'hui je suis prêt, voilà. Il y a cinq ans, je n'étais pas prêt. Aujourd'hui, j'ai fait la formation qu'il fallait. Ça m'a les formations les formations. Ça en a fait plusieurs. Oui, mais la dernière, euh, la dernière a, a, été, était a été costaud. <rire> a été très très très costaud. C'est pas la mienne. Hein. La mienne, elle est bien. <rire> non non non non non. C'est voilà. C est, c est un choix de faire une autre formation. Mm -hmm. Et aujourd'hui, voilà, il faut y aller. Il faut il faut compter sur des personnes comme Isy Sans que Compter. Compter. Ah bon, moi, tu peux compter sur moi. Tu sais, Comptez. à la vie à la main. Hein. Comme Donc le sauvage. Envie... Compter. Je suis mieux qu'un fromage. Mais je suis aussi coulante. Je suis coulante. Elle ah, est coulante. T'es es coulante là, pas trop. Si p... pardon, pardon C'est voilà. juste pour dire que, voilà, on a des projets. Allez-y, effectivement, les personnes toxiques, enlevez-les. Parce qu'en en enlevant une personne toxique, vous allez avoir de vrais amis. Mmh. Euh, il y a 4 ans, j'aurais jamais dit que je viendrais voir Izzy. Euh, à Béziers, et, et comme oui, l'amitié homme-femme existe, la preuve. Ouais, on on s'est éclaté hier avec les, les puces, on a, on a super bien mangé, on a bien rigolé, elle m'a fait voyager, elle m'a fait. Euh... Ouais, j'ai eu les yeux comme un gamin de, <rire> de 5 ans tout à l'heure, on était dans une euh, coopérative d'huile d'olive, et voilà, parce qu'elle aime sa région. et. Ce on que... est allé à Lulibo, hein, si vous voulez regarder sur internet. Voilà. Euh... Ce qu'elle m'a fait faire ce matin au niveau de la coopérative, au niveau de son histoire. Elle le fait aussi dans son boulot, c'est-à-dire cette passion. Et cette passion, bon, là, elle a les lunettes de soleil parce qu'elle n'a pas l'habitude du soleil. Ah non, pas du tout. <rire> et, et on le voit dans ses. Il, il châtie bien. Il est. Il aime bien. Non, mais voilà, c'est vraiment une vraie amitié. Voilà le message qu'on voulait passer aujourd'hui. Et. Euh... Et gardez vos rêves, ce n'est pas les gens qui doivent déterminer non, ce que vous allez faire dans votre vie, C'est pas une personne, vous allez discuter peut-être avec une maman d'école, vous allez peut-être discuter avec votre famille, ils ne vont pas comprendre, on s'en fout Il y a d'autres personnes qui vont vous comprendre, il y a d'autres gens qui vont vous comprendre, quels que soient vos dons, vous devez les mettre à valeur. Je parle vraiment de dons parce que moi j'accompagne principalement des thérapeutes, toi tu vas les former. Ouais, je voilà. suis thérapeute. Voilà, et, euh, et en fait, voilà. moi, je suis plutôt cartésienne, il est moins. Je suis un peu. Ouais, moi aussi, je, suis un je peu... garde mon côté cartésien. <rire> je garde mon côté terre à terre, mais voilà, c'est important. Et comme dit Easy, euh, faites-vous d'avoir plaisir à vous. Ne le faites pas pour les autres. -le Essayez pour vous et ne lâchez rien. Ne pas essayer. Non. Non, mais c'est ça. Le là. faire. Ouais, le moi, c'est vrai que pas. je n'essaye pas. Je brûle tous mes bateaux, comme on dit. C'est ça. C'est euh... le poids des mots. Je le dis souvent à mes patients et à mes clients. Le poids des mots. N'essayez pas. Faites-le. Lancez-vous, réalisez-vous et euh... Et arrêter le nombre de gens qui me disent « ah mais j'ai eu cette idée, ah mais j'ai eu cette idée ». Ouais mais non, passe à l'action quoi. Au pire, tu vas échouer. Et eh ben tu auras appris une façon comment ne pas réussir et tu pourras réussir après. Voilà. Et puis, votre marque C'est moi. C'est vous Votre marque, c'est vous. Vous êtes la meilleure solution, la, votre meilleur atout. En plus, tu as vu, je l'ai marqué dans, mon, dans ma chambre. Hein. J'ai mis direct dans ma chambre la première, c'est « vous êtes votre meilleur atout vers la réussite ». Ne lâchez pas, réalisez-vous. Tout ce que vous avez besoin d'apprendre, c'est juste de la technique, c'est juste une suite d'actions logiques. Passez à l'action, réalisez-vous. Et nous, on vous fait des bisous de baisiers. Au revoir. Au revoir. Et le soleil, il est super. Ah ouais, là, il est... vous devez le voir ici. <rire> Allez, gros bisous. Et on compte sur vous.